Web TV show Web TV show Web TV show TV show Web TV show Oh mon dieu Un jingle de qualité Oh my god, c'est quoi ça Oh non, mais je te promets, c'est quoi wow. ça Allez, sérieux mmh. C'est bon ça tourne, ça tourne Ça tourne, alors bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV du PST Cap Nord-Est et euh, comme vous avez entendu le jingle que je ne connaissais pas, bienvenue au Web TV Show Ouais Parce que c'est oh la Web Dieu. TV et on est chaud. J'ai chaud. Et j'ai chaud aussi. Hein. Euh, tout le monde a chaud. Alors <rire> Donc, euh, petit jeu, du coup, pour la je rencontre euh, Chill Interpage. Donc, on a à ma gauche, qui du coup est à ma droite, au niveau du rendu. On a Lucie, du Point Jeune. Et à ma droite et à votre gauche, on a Sarah de... L'Agora. L'Agora, d'accord. Alors, donc, on va faire des jeux de culture générale. Donc, de thèmes de catégorie... Euh différentes. On va prendre les catégories CM2 et adultes et euh, on va choisir la couleur. Alors il y a combien de couleurs Il y en a six, c'est parfait. On va... Je vais lancer le dé et le dé choisira la couleur. Ah bah non c'est un peu con parce que si je lance le dé avec la couleur ça va changer les catégories. Ah oh, ouais je suis con, je suis fatigué. Oh mon dieu Pas grâce c'est les vacances. Ouais, euh, <rire> pas pour tout le <rire> monde. <rire> Pardon. Euh, vous voulez commencer par quoi, CM2 ou adulte euh, On va commencer par le, le moins CM2. Ouais, CM2. voilà, c'est ça. Okay. On va commencer par le CM2. Alors, donc vous avez des buzzers de qualité. Euh, voilà, <rire> des sifflets de d'arbitre. <rire> hein <rire> Très bonne qualité. Hein. Voilà, c'est de la qualité haut TV. Hein, c'est la, la qualité du PST. Alors première question. Quelle est la vitesse moyenne du Concorde C'est quoi ça Vous avez trois possibilités de réponse. <rire> C'est un avion. Ah, okay. Vous avez le choix entre vous. 500, 1000 ou 2000 km heure. Oui, Lucie. 000. Non. Ah, non un Sarah. 2000, la, la dernière, c'est ça C'est une bonne réponse. C'est 2000 km Donc, euh, 2000 heureux. km par heure. Donc, euh, ah oui, on a oublié de le dire. Le système de points se fait ça. avec des gobelets. On fait, on fait avec les moyens du bord. Oh mon dieu. Alors, que question suivante. On va prendre du coup adulte. Ah, voilà. Ce coup-ci, ça, ça devrait le faire. on a quoi. galéré. Pas... Non, franchement, c'est facile. <rire> Exactement. Quelle ville n'est pas située dans l'ouest des États-Unis Miami ou Seattle C'est où cool, l'ouest déjà C'est par là. Ah, bah Miami. C'est une bonne réponse. C'était plus Un facile. Oui. Je connais déjà pas les villes de France, on parle des villes des États-Unis. Ah ouais, bah <rire> non, mais c'était plus facile. Oui, bah oui, là c'est sûr que c'était plus facile. On va prendre de, du. Oh, on va prendre du rose, j'adore le rose. Alors, on va prendre CM2 ou adulte Peu importe. C'est normal, ça tombe toujours. Merci. <rire> euh, du coup, CM2 ou adulte CM2, enfin sur deux, comme ça. Ouais. Euh... Voilà, allez. Euh, comment appelle-t-on la personne qui pratique le yoga un yeti ou un yogi Un, un yogi Oui, c'est une bonne réponse. C'est un yogi. Un... Oui, un... oui, c'est un. Le oui, un gr. Ouais, <rire> un <là. rire> <rire> <rire> Oh là là. Magnifique ambiance. J'adore cette ambiance, c'est génial. Ah là là là là. Un grrr. Alors, attention, ce coup-ci, c'est un.. C'est une charade. Ah. Mon premier est une couleur, mon deuxième est un vaisseau sanguin, mon tout est une plante. Ah je redis. Mon premier est une couleur, mon deuxième est un vaisseau sanguin, et mon tout, une plante. Je crois vraiment que je m'y connais en choses du corps. Un vaisseau sanguin. Un vaisseau sanguin, une couleur. Est-ce que vous avez une idée d'une couleur Je ne pas, rose. rouge, Désolée. <rire> Alors, je le redis, on va faire étape par étape. Mon premier est une couleur. J'en sais rien, moi. Vous avez le choix. Ah ouais, mais là... Vous avez plein de couleurs. Ouais, mon deuxième ouais, là, est un vaisseau. Mon deuxième est un vaisseau sanguin. Ouais. Et mon tout est une plante. Ouais. Qu'est-ce que ça enfin, pourrait ça être Vaisseau sanguin. Euh, oui. Je comprends pas un, vaisseau sanguin. Bah, un vaisseau sanguin. un vaisseau sanguin, c'est genre euh, ce qui est, ce qui compose ton bras. Genre qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qu'on voit ouais, déjà, là. Déjà il y a des veines et des artères. Voilà. Donc déjà a la fin, t'as la fin. Ouais, Veine. Artère. <rire> verveine. Sanguin. Et bah voilà. <rire> c'est une fleur ça? Bah oui. Fleur, hein, la verveine est une plante. Mais je sais même pas si c'est ah, quoi. C'est une plante. J'ai dit une plante. Ah, oui, J'ai dit une mon tout une, une plante. plante. T'as dit une fleur Après Non, une, une plante fleur. Après, Non, non, une non, non, hyper non, hyper ah hyper non hyper Ah hyper non Alors, on fera le retour en régime mais je pense que j'ai dit une plante. dès Au début, début. c'était une plante, ensuite, ça s'est transformé en fleur. Non, au début, c'était fleur, après, c'est plante. Non, non. Florentin, qu'il <rire> <Kéfi>, Florent, <rire> nous dit. Elle a raison, ok, alors, je m'excuse. Me, je, <rire> je vous l'ai dit, c'est la fatigue. Alors ah Non, c'est adulte du coup. Bah non, c'est CN2 parce qu'on a fait adulte. On vient de faire CN2 le non Bah non, on vient de faire adulte. D'accord. Alors, donc du coup, on est à 2 à 2. C'est mmh. franchement très serré. Très très serré. Oui. Question de type CM2. Ouais. Quel est le temps du verbe dans la phrase "Nous fûmes vite habillés" pas simple. C'est une bonne réponse, c'est <rire> du passé simple. Voilà, on a du public on a Alors, <rire> voilà, on a du public qui vient d'arriver. Alors, du coup, question adulte. En quelle année a été découvert le rayon laser C'est quoi <rire> ah 1937, 1947 ou 1957 Alors là... 1957 C'est une bonne réponse, Mais... c'est 1957 ou... Ou alors, là, plus, c pareil. Merci, merci ah, Hop, tac On va prendre une question au milieu, On va pas tout le temps prendre devant. Avec hop. Le téléphone. C'est pas grave, le téléphone, <rire> voilà, je lui mets des gifles. Alors, donc de type cm 2 je vais les prendre dans ma main parce que ça se trouve vous trichez. Non. Quel liquide transite par un aqueduc Le pét. De l'eau. J'ai même pas eu le temps de dire les propositions de réponse, qu'elle a trouvé la bonne réponse, c'est effectivement de l'eau. Par contre, tu... de l'eau, c'est logique, non Oui, un aqueduc, c'est de l'eau. Voilà. Voilà, un petit pot. Alors, un quest... avec des, des voilà. comme ça Alors question adulte. Ouais. Quel impôt payait-on sur le sel jusqu'à la Révolution Sur le quoi Sur le sel. <rire> à l'époque, il payait un impôt. Chute le public. Mais c'est quel, in... quel impôt qu'il payait Ouais ouais. Bah vas-y. Il n'y a pas de proposition. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est adulte, hein. Oui, bah, hey, c'est un peu en trop. Théorie, en théorie, vous devriez... vous êtes en quelle classe d'ailleurs J'ai ouais, même je pas suis posé la question. seconde. Ouais. Bon, bah, voilà bah, Moi, en quatrième, je sais ça. Peut-être. Hein. En quatrième, tu savais ça Non. Non. <rire> non, je ne savais pas. Oh là là. Si vous voulez, je peux vous donner la première lettre. Ouais. C'est un G. Ou sinon, euh... je pose la question en CM2. Bah ouais, On va poser la scène de ça, être plus simple. Alors, comment appelle-t-on les citoyens tirés au sort pour être membres du jury dans un procès d'assises Et hey, hey, hey, hey, hey, Le public, on donne pas la réponse hein, bah Je l'ai entendu J'ai entendu la réponse, c'est le jury. Oui, c'est les jurés, mais on va pas donner pas de de point. Point. On <rire> va pas donner de points parce que le, le public a donné la réponse. Oh là là, quel mouvement Le public! Là. Le public. Ouh. <rire> Alors. Hop, voilà. Euh. Franchement, adulte, ça passe. Clairement. Bah, quel est le genre de boxe. Alors, quel... dans quel genre de boxe peut-on frapper avec les poings et les pieds? Je si euh... crois je sais. On ne donne pas la réponse, le public! y a la boxe française, la boxe thaïlandaise, la mais je sais pas c'est quoi la, la... C'est pas la boxe française. Si C'est la boxe française C'est effectivement la boxe française. Oh, c'est pas que les points, la boxe, que la boxe française Bah, il y a les points et les pieds. Où ça va Pourquoi elle a 4 points hein Tu pensais qu'avec les points... Bah, elle a 4 points le... la boxe... Comment ça Il reste... Ah Alors, on a le micro qui vient de tomber. Il vient de tomber, est-ce qu'il est cassé Non, non c'est bon, il n'est pas cassé, il n'est pas éteint. Alors, il nous reste trois questions à poser et on est euh, sur une égalité parfaite. Donc là, c'est les derniers euh, gobelets qui peuvent être décisifs. Ouais. Ouais. Alors, là, ça va être vraiment... Là, on va faire au buzzer. Ouais Qu'est-ce qu'un orme Je donne des réponses. Un quoi Un orme. Oui, oui. Un arbre un coquillage ouais. ou un fruit Il ah. faut buzzer. Oui coquillage Non. Ah. Euh, tu peux appuyer la réponse, s'il te plaît Qu'est-ce qu'un orme Un arbre, un coquillage ben, ben, avait... ou un fruit Un arbre. C'est une bonne réponse. C'est effectivement un arbre. Ah là là, une petite devance par Sarah. Alors... Euh, combien y a-t-il de verbes dans Il tente sa chance, rate de peu et rit Trois. <rire> Alors, euh, qui a buzzé en, en premier, je Florentin <rire> Florentin, euh, C'est. Le, le violet. Le violet. Mais... <rire> mais. Ils sont tous les deux violés <rire> Ils sont tous les deux violets, je sais pas, je les deux violets. <rire> Non mais euh, euh, euh, c'est Sarah, Sarah en premier. <rire> C'est Sarah en premier, on vient de me dire. Donc c'est. Oui, c'est une bonne réponse. Il y en a effectivement trois. Et, euh, et bah, je ne vais pas poser la dernière question car Sarah a remporté cette manche haut la main. Donc félicitations à toi. Donc tu iras en finale s'il y en a une. Si y en a une. Si y en a une, peut-être qu'il y en aura. Voilà, on merci à ceux qui sont à la réalisation, à Florentin et. Et Julien, et on va accueillir tout de suite une deuxième équipe. Web TV Show! Web TV Show! Web trop... show. <rire> TV Show!